Salut les trogueurs, salut les trogueuses, alors là on est sur le troc de F1 Stars. je suis Lan, je suis avec Antoine, et donc il était sorti gratuitement sur le Playstation Plus, et puis aujourd'hui on le trouve pas cher comme jeu. Oui, oui, euh, on le trouve à moins de 30 euros donc. Ok, donc quest ce que tu peux tout de suite nous parler du principe euh, du jeu C'est euh, un principe qui pour le moins c'est original, puisque c'est un Mario Kart-like avec la licence officielle de la Formule 1. Euh, donc avec tous les pilotes, toutes les écuries, euh, des circuits qui sont en, en mélange entre le vrai et les... Euh... Des portions inventées pour faire un peu plus par la carte euh, mais euh, donc euh, oui ça c'est un mélange assez original et mine de rien on voit quand même qu'il y a euh, quand même, merde parce que le, le premier c'est comment d'inverser dans ce mode d'accord et euh, donc est-ce qu'il y a une histoire euh, non il a pas d'histoire <rire> <rire> euh, voilà tu, tu fais, fais de la, la course et puis voilà histoire. le mode carrière c'est des championnats qui se succèdent euh... aucune histoire le bonus est sympa, il permet de se téléporter. Les bonus sont quand même assez originaux, à part les bulles qui sont un peu. Euh... Rien n'est copié euh, des autres jeux comme euh, enfin, Mode Nation, Nation ah, et Big si, Bien sûr, il y a les, les équivalents des carapaces rouges, des carapaces verts, tout ça, mais il y a des trucs un peu plus. Merde. Ah, c'est. T'es nul Non, mais j'oublie à chaque fois que le premier c'est comment inversées euh... Carapace rouge Ouais, et mais il y a aussi des bonus un peu originaux, comme celui-ci qui permet de se téléporter euh... à une bonne position. Euh, et les, les circuits sont sympas, il y en a beaucoup non, y a pas beaucoup. Ils sont très sympas, mais le problème, c'est qu'il y en a pas beaucoup. Il euh, y en a aussi en DLC, mais c'est un, un peu cher pour ce que c'est, quand même. Ah, c'est dommage. Ouais. Et là, t'es sur un tapis qui accélère, c'est ça euh, Non, en fait, ça, c'est les zones de Kers. Euh, en fait, tu accélères pour remplir la pile, puis tu décélères, puis tu réaccélères et ça remplit. D'accord. J'ai mis la pluie, et là, j'ai mis le bonus Safety Car, donc c'est quand même des bonus qui sont un peu en rapport avec la Formule 1 pour la plupart. Et au niveau de la conduite, c'est assez intuitif ou euh, tu galères non, c'est assez intuitif, à part que là le premier les commandes inversées, mais ça c'est un mode spécial. T'as même les sponsors Ouais, ouais, bah y'a toutes les licences, hein, vu que c'est Codemaster qui fait le jeu. Et euh, vous pouvez passer au stand pour réparer les dégâts, parce que quand tu te prends des, des bonus dans la gueule, bah t'as des dégâts et ça pénalise beaucoup quand même. D'accord, et est-ce que comme euh, les jeux de Codemaster actuellement, t'as un replay Euh, non. Non, il n'y a pas de flashback, c'est vrai, je n'y avais pas pensé. Ok, euh, et donc, euh, oui, donc la, la conduite, tu dis, elle, est intuitive. Ouais, mais y a et bref, euh, ils ont quand même tenu à ce qu'il y ait un peu de pilotage, t'es pas à fond partout comme dans Mario Kart, y a quand même des légers freinages par moment. Et, et est-ce que tu peux réussir direct avec un gamin de 8 ans tu peux, Le gamin de 8 ans peut te défoncer la gueule, ou alors euh, toi qui t'es entraîné des heures, t as, tu, tu gagnes forcément euh, Bon, si, si je joue, si joue très très bien d'entrée de jeu, t'es possible, hein, mais... Ils ont quand même tenu à garder un minimum de pilotage et ça c'est vraiment bien puisque ça mélange un peu justement euh, pilotage et, euh, et un peu bordel. Ok très bien. Qui remènent, là, qui ok très bien, ben, on va passer sur une autre phase de jeu. Donc euh, nous voilà dans une nouvelle course euh, où euh, tu incarnes cette fois-ci euh, Grosjean. Ouais, tout à l'heure j'étais charles. Ah oui donc à noter que le, le système pour avoir le départ turbo je trouve il est bien fait. En fait faut attendre que les feux s'éteignent et appuyer le plus vite possible sur Accélératon et euh, non, rien toucher avant. Mignon ça les petits confetti. Ouais, c'est l'équivalent du blues. Ok, parle-nous un peu du multijoueur. Euh, bon, on voulait faire une course online, mais on n'a pas réussi à se connecter. C'est bizarre, j'avais jamais eu de problème avec ce jeu, mais il y a un début à tout. En fait. Ok. Euh, et donc, euh, est-ce qu'il y a du multijoueur solo euh, Oui, ouais, solo veux, euh, local. Ou... Oui, tu peux jouer jusqu'à 4 en plus. Donc c'est ah, sympa, c'est vraiment Mario Kart quoi. Donc euh, oui, c'est vraiment bien. Même online, on peut se mettre à 4. Quoi. Ah, oui, en plus ouais. et euh, la bande son, c'est comment euh, la bande son, bah, c'est ouais, pas mal du tout, enfin, même si la musique de... du menu d'accueil à la fin vous l'aurez gravement... grave dans la tête. Il <rire> y a des bruitages qui ressemblent à de la F1 ou pas du tout euh, Un peu le bruit des moteurs, mais euh... par ça pas trop. Sans plus quoi. Ouais. Ça, se veut pas... ça se veut pas réaliste quoi. Je euh... prends plus de plaisir à jouer à F1 ce qu'à F1. Ah ouais. Je préfère quand même F1 normal, mais après à plusieurs c'est peut-être mieux de jouer. C'est F1 normal euh, plusieurs chez toi, euh, les ouais, autres ils se Tu peux jouer à deux Ah on peut jouer à deux Ah ouais. Euh, et euh, non mais sinon pour celui qui euh, veut un jeu de course mais il sait pas quoi le prendre entre les deux. Bah ça dépend ce qu'il préfère hein, s'il est plus adepte de Mario ça va nous dire celui-là. Il est plus à, de, Marocard, de, plus à de réalisme soit F1 soit un GT. C'est pas trop le sujet là. Je sais pas, je me se déguise. Bah oui mais c'est un peu, euh, on s'en <rire> ne nous éloignons pas du jeu. Euh, pourquoi y a de l'uranium, appauvri dans la grotte euh, eh bien, je ne sais pas. Je suis pas sûr c'est de l'uranium. Je pense que c'est de la pluie. Ah, le temps change en temps réel. C'est. Un... Un... un des objets. Ah, ça influe beaucoup sur la conduite ou Ouais, ouais, ouais, ouais, ça glisse. Moi, je trouve ça marrant quand il pleut. Mais celui qui met la pluie, par contre, lui, il la subit pas. <rire> <rire> Et donc, euh, bah, on va peut-être passer aux avis maintenant. Moi j'aime bien ce jeu, il est marrant. Euh... D'accord, c'était. il a été beaucoup critiqué au moment où il a été annoncé. Uh, tout le monde s'est dit que ça avait l'air d'être nul, tout ça, mais, mais c'est marrant quand même. Je trouve que c'est original d'avoir mélangé un euh, euh, Mario Kart-like avec la licence de la F1. C'est un truc qui s'est jamais vu quand même. Donc c'est vraiment le jeu, il est vraiment plus original qu'on qu ne le pense. C'est qu vrai que c'est un peu original et graphiquement parlant, je trouve quand même que ça c'est bien foutu, ça c'est joli. Ah oui oui, oui c'est très, c'est très. Est plus travaillé, je trouve que les F1 classique. En même temps on est moins exigeant, c'est plus facile de faire un truc. Euh, on est moins exigeant peu. mais regarde l'univers graphique est quand même est assez joli quand même au oui, euh, niveau des formes. C'est toujours, toujours beaucoup plus difficile pour se faire. De la... Ouais c'est sûr. Euh, donc voilà, Donc moi j'aime bien, après c'est pas, pas le jeu que je préfère, c'est pas le jeu, un jeu auquel je joue énormément, mais. Mais c'est quand même sympa pour tout le monde. Ok bon bah sur ce on va vous dire salut. Salut